Bienvenue à La Palmeraie. Aujourd'hui, je vous emmène bosser avec Vincent et on va tenter de deviner ensemble quel est son métier et chez qui il travaille. Suivez-moi. Salut Vincent. Salut Géry, bienvenue. Ben merci beaucoup. Écoute, on va faire deviner à nos amis quel est ton métier mmh. et surtout dans quelle entreprise aussi tu m'accueilles aujourd'hui. Mais alors explique-moi d'abord ce que tu fais au quotidien. Ok, alors mon métier depuis 12 ans maintenant, c'est de progresser, de faire progresser le reste de l'équipe pour répondre aux besoins de nos clients. On a des, des challenges techniques à résoudre, des, des objectifs plus ou moins faciles, okay. <rire> un peu de stress des fois, mais c'est toujours, toujours super motivant et on a toujours le, la sensation du, du devoir accompli quand, quand le projet est terminé et que le client a, a ce dont il a besoin. Il s'agit de web, si je comprends bien. Entre autres. Mais qu'est-ce qui t'anime chaque matin Alors, ce qui me motive chaque matin, c'est de venir faire un travail qui me plaît, qui me, qui me passionne vraiment, avec le reste de l'équipe, des gens avec qui on s'entend super bien, une ambiance, une ambiance vraiment top, autant professionnellement qu'en dehors. On va faire du sport, on va au resto, on passe des super soirées. Ok, alors tu parles beaucoup d'équipe mais il n'y a pas de direction ici si, si, si, on est obligé <rire> quand même d'avoir un cadre, euh, mais on est toujours euh, toujours très impliqué dans les euh, dans les décisions. On a notre mot à dire, que ce soit pour euh, la décoration ou pour euh, les rémunérations, le temps de travail, tous très impliqués dans, le, dans les décisions. Donc. Okay. Bon, mais C'est cool ça, mais toi tu me dis que ça fait 12 ans que tu es ici, tu n'as pas trouvé mieux ailleurs Non, je n'ai pas cherché non plus, <rire> D'accord. Je, je, je me sens bien ici, okay. euh, je, je suis content de venir tous les matins, on a toujours, toujours de la nouveauté, que ce soit pour un client qui fait du qui fait recyclage de déchets, pour les 24 heures du monde, pour la formation professionnelle, okay. on n'est jamais sur, deux fois sur les mêmes domaines, sur des technologies différentes aussi, on, on évolue avec nos clients et, et pour eux, et donc on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Ok, mais du coup, euh, dis-moi c'est quoi ton job finalement Alors, Je suis développeur et responsable technique service. Bah, merci Vincent Alors, Merci à toi et je te laisse aller voir mon collègue Stéphane qui t'en dira un peu plus sur la société. Ok, merci Merci Bon, alors je vous présente Stéphane. Stéphane, bonjour. Bonjour. Vincent m'a conseillé de te rencontrer, mais alors explique-moi toi ta vision de l'entreprise et surtout ton rôle ici, s'il te plaît. Eh bien, mon rôle, j'irais, c'est d'être le chef d'orchestre de cette entreprise-là. Ça veut dire Eh bien, ça veut dire que mon rôle, c'est de porter le projet Waouh. Waouh, ça veut dire quoi, ça ouais. alors le projet Waouh c'est une entreprise qui nous enchante et qui enchante nos, nos clients tous les jours. Comment tu fais eh bien déjà, pour, euh, en interne, pour les salariés, c'est créer l'espace qui va permettre à chacun de faire grandir l'entreprise en fonction de ses compétences et de ses envies. Et pour nos clients, eh c'est de concevoir et développer des systèmes digitaux au service de leur stratégie et de leur performance. Ok, alors si je comprends bien, toi tu es au pilotage de l'entreprise, c'est Oui, exactement, je suis dirigeant de ces entreprises. Okay. Alors, pour la petite histoire, je suis arrivé en tant que stagiaire dans cette boîte. Wow. Ouais, il y a un peu moins de 20 ans. Waouh, ouais, en effet. Et euh, c'est une belle histoire. À l'époque, nous étions trois. Aujourd'hui, euh, nous sommes 35. Euh, nous sommes basés sur, euh, sur Rennes et sur Nantes depuis un an. Euh, et euh, il y a environ une centaine de clients qui nous font confiance tous les ans. Ok. Et puis aujourd'hui, nous sommes en plein développement. Bon, justement, tu recrutes, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui Eh bien, nous recrutons déjà une dizaine de personnes sur l'année 2019. Donc, des chefs de projet Product owner et également des développeurs informaticiens sur les deux agences, à Rennes et à Nantes. Alors, système, ça veut dire quoi eh bien déjà, il y a le petit jeu de mots avec système, bien les sûr. Les systèmes que vous développez. Exactement. Et puis, il y a autre chose, ça veut dire « six tous miage ». C'est ta formation. Ouais, en effet. Euh, maîtrise informatique appliquée à la gestion des entreprises. Donc, ça représente bien ce que l'on fait. Et puis, ça a été notre formation des, des associés au départ. Et évidemment, aujourd'hui, nous recrutons de manière beaucoup plus large sur les compétences informatiques. Merci. Les deux, des Rennais, des Nantais, mais pas que. Tous ceux qui veulent rejoindre notre belle région bretagne Pays de loire sont les bienvenus. En équipe, avec les personnalités de tous. On est naturellement tous impliqués dans les recrutements. Learn, parce qu'on apprend tous les jours. Collègues au travail, mais souvent aussi camarades. Ça dépend, on est assez ouvert sur les horaires ici. Bah, jeudi, parce que c'est after work. Bah, hop, nous sommes en croissance. <rire> euh, raquette parce que la dernière chez System était vraiment pas mal. Vincent, Stéphane, merci beaucoup pour la découverte de votre quotidien et de System. Merci à toi, Jerry. Bon, moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, si vous, vous avez envie de rejoindre la team System, postulez. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Je trouve pas le café. Vous pouvez m'aider. <rire> ça Ouais ça euh... suffit, j'ai pas trop là. le me Salut